Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir eh bien, les cautions, comment sont gérer les cautions sur Airbnb et sur Booking.com. Comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après.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 Donc des sujets passionnants et c'est surtout que c'est une chaîne qui va partager énormément de valeur avec toi. Tu découvriras ça par la suite si tu t'abonnes, tu seras donc notifié les prochaines fois que je te livrerai des vidéos. Donc aujourd'hui, eh les cautions et comment gérer les cautions dans ces locations courte durée. Donc tu le sais, Airbnb et Booking, j'ai pris les deux gros OTA, les deux plus grosses plateformes aujourd'hui. Eh bien, ont un fonctionnement totalement différent par rapport à ça. On a aussi toutes les autres, bien évidemment, mais c'est quand même les deux principales à mon sens. C'est pour ça que je vais plutôt m'attarder sur celle-ci. Après, bien entendu, tu peux aussi gérer toi-même tes propres réservations si notamment tu passes par ton site internet. Mais là, bien évidemment, tu vas adopter ta propre stratégie pour la gestion de la caution. Donc la caution, bah, l'idée, c'est quoi C'est tout simplement eh bien, donc, de prendre la caution pour le voyageur si on a un souci qui a lieu dans le logement. Mais il y a une petite nuance par rapport à Airbnb puisque Airbnb eh bien, par défaut, ce qui se passe c'est que c'est Airbnb qui arbitre le, la caution, c'est-à-dire que c'est Airbnb qui décide si oui ou non il va prendre une caution au moment du règlement du voyageur. C'est-à-dire que le voyageur règle sa, sa, donc, sa réservation et ensuite c'est eux qui vont décider, tantôt ils vont mettre une caution, tantôt ils en mettront pas, on ne sait pas du tout comment ça s'est géré c'est comment, euh, comment ça fonctionne précisément. Je pense que c'est plutôt une caution pour eux se couvrir s'il y a un doute sur le peut-être sur l'annonce, peut-être une comment un voyageur qui commence à voyager et eh bien c'est sa première première réservation sur la plateforme, je pense ça doit être plutôt dans ces cas-là, peut-être aussi pour se couvrir en cas de problème de, de paiement si par exemple c'est une réservation qui est plus ou moins longue, je pense c'est plutôt pour ces pour ces choses-là et c'est donc ça le principe de la caution quand Airbnb décide de la prendre pour le voyageur. Après, tu verras, et donc du coup, on arrive à la partie justement où toi, tu peux paramétrer une caution sur la plateforme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette caution, finalement, c'est une caution qui est fictive. C'est-à-dire que tu vas mettre peut-être 100, 200, 300, 400, 500 ou même plus, mais ça ne va absolument rien changer, puisqu'en fait, Airbnb ne va pas prendre sur la carte bancaire de ton voyageur bah, la fameuse somme que toi, tu as renseignée dans le système. C'est totalement, on va dire, euh, ça n'a aucune... Euh, aucune incidence, c'est juste que finalement c'est plus pour faire voir aux voyageurs que eh c'est une façon finalement de faire comprendre aux voyageurs, euh, on va dire c'est plus sur un plan euh, on va dire marketing si on peut dire ça comme ça c'est plus une information pour dissuader les voyageurs de faire euh, de, de créer des problèmes dans l'appartement et ce qui va se passer dans les faits, c'est que s'il y a réellement un problème qui se passe dans ton logement, des choses qui ont été abîmées, volées, cassées, etc. etc. ce qui va se passer, c'est que c'est la garantie tout simplement d'Airbnb, donc c'est la fameuse assurance d'Airbnb qui va se déclencher systématiquement. Donc tu ne pourras pas décider de toi-même, euh, voilà, est-ce que vous pouvez prendre la caution, ça ne fonctionnera pas comme ça, absolument pas. Airbnb va te demander d'ouvrir ce qu'on appelle une claim, hein, une, une réclamation et il va te demander des, euh, des documents tangibles, donc des informations. Euh, Tangib, donc des photos, des vidéos, euh, des factures à l'appui par rapport aux différentes choses qui ont pu être abîmées. Bref, ils vont te demander de justifier chaque chose qui, que, du coup, tu estimes euh, devoir facturer au client. Et là, Airbnb va déclencher sa fameuse garantie. Et c'est cette garantie qui va derrière eh bien, couvrir les différents dommages qu'il y aura pu y avoir dans ton logement. Donc ne te dis pas, j'ai mis 500 euros et derrière, ils vont couvrir jusqu'à 500 euros. Ça ne marche pas du tout comme ça, mais absolument pas. Que tu aies mis 50 euros ou 1000 euros, ça ne change absolument rien. Donc, ma recommandation, c'est effectivement, mais peut-être une petite somme pour faire voir au voyageur qu'il y ait une prise de garantie, mais ça ne sert à rien, si tu veux, de mettre une grosse somme. De toute façon, ça n'a aucun impact, si ce n'est un impact euh, finalement euh, plutôt visuel. C'est-à-dire que quand le voyageur va voir ton annonce, il va voir les différentes euh, descriptions de ton annonce, puis en tout en bas, l'annonce, eh il va voir tout simplement la somme de la fameuse caution, mais il n'y a pas de caution, il faut bien que tu sois très clair par rapport à ça, il n'y aura pas de caution et tu ne pourras pas dire à BNB, bah, déclencher la caution parce qu'il a fumé dans mon appartement, il y a de la cigarette, etc. Ou il y a eu du bruit, ou il n'a pas respecté mon règlement intérieur, etc., etc. ou il est venu avec un chien, il y a... non, euh, ça n'a rien à voir avec ça, c'est eux, ils vont se baser par rapport à ce qui s'est passé dans ton logement. Autre chose, ne prends pas l'initiative de quand ton voyageur arrive dans le logement ou avant de prendre sa carte bancaire ou de demander une caution hors plateforme puisque ça, c'est une, une condition sine qua non pour, euh, eh bien, être, euh, -je, pour rester sur la plateforme. C'est-à-dire que si tu utilises cette pratique, eh bien... Airbnb va très, et si Airbnb est au courant, Airbnb va très clairement supprimer ton annonce, voire même ton compte. Donc là, il y a un gros warning, ne t'aventure jamais là-dedans, tu respectes la plateforme, c'est elle qui gère les réclamations. Donc c'est un principe où effectivement tu envoies ta documentation, Airbnb l'analyse et décide oui ou non, et eh bien de te euh, donc de te verser une somme d'argent que tu auras défini avec eux. Bien entendu, c'est aussi très important de bien faire cette réclamation avant l'arrivée du deux, du prochain voyageur parce que même si derrière il te laisse 14 jours, le fait est que tu dois absolument déclarer l'incident peu importe ce que c'est avant l'arrivée du voyageur suivant. C'est-à-dire que si ton voyageur fait son check-out à 12h et que Voyageurs suivants est censé arriver à 15 heures, tu as que 3 heures pour le faire, sauf si tu arrives à démontrer que le voyageur n'est pas arrivé à 15h, mais que est arrivé peut-être à 17h parce que tu as une trace qui a été laissée sur la plateforme. Donc moi, je t'encourage aussi à beaucoup utiliser les échanges sur la plateforme pour justement pouvoir démontrer tout ce que tu dis là, même si dans les faits, tu peux t'appuyer sur des SMS, des WhatsApp, des messages email, etc., etc., le fait est que c'est super important de quand même bien respecter ça dans la plateforme parce qu'en cas de souci, eh bien, ils vont vérifier tout ça. et je te le dis parce que tout ça c'est de l'expérience qui parle aujourd'hui puisque j'ai quand même pas mal d'appartements aujourd'hui aussi bien en gestion conciergerie qu qu'en investissement locatif, qu'en sous-location. Je peux t'assurer que c'est le vécu qui parle et du coup ça fait-y super attention. Donc ça c'est sur la partie Airbnb donc je voulais vraiment repréciser ça parce que y a, je vois pas mal de messages où on me pose souvent la question de comment je fonctionne. Moi, tu le sais, j'utilise beaucoup et je privilégie plutôt Airbnb parce que je trouve que c'est plutôt bien, euh, bien, bien géré cette partie-là, à mon sens. Après, tu as donc Booking. Alors, Booking, c'est totalement différent puisque Booking, eux, c'est. Euh, donc, Booking ne prendront jamais de caution. Par contre, ils vont te laisser le faire pour le faire tout simplement donc comment ça se passe et eh bien tout simplement il faut que tu prennes une caution hors plateforme donc généralement on utilise des chain managers qui font très bien ça notamment base 24 tu le sais j'en ai pas mal parlé sur cette chaîne j'ai aussi comment dirais-je une formation liée à ça où j'explique justement comment paramétrer et eh bien son d'ailleurs je te mettrai le, le petit lien de cette formation comment gérer sa, sa caution tout simplement, ce qui se passe, c'est que le channel manager, à travers Booking, va demander au voyageur eh bien, de prendre la caution de ton voyageur en automatique, en récoltant sa carte bancaire. Bien entendu, on ne va pas la débiter, on va juste prendre une empreinte. Et si le voyageur a saisi son empreinte de sa carte bancaire, et eh bien automatiquement, on va lui envoyer la procédure du check-in. S'il n'a pas fait cette saisie-là, et eh bien tout simplement, on n'enverra pas la procédure du check-in et on ne passe pas à la phase suivante. Ça, c'est tout à fait possible de paramétrer ça de manière automatique. Alors il y a quand même un petit warning par rapport à ça puisque tu le sais sur Booking en fait au moment de la prise de caution, tu peux préciser dans ton annonce, enfin tu dois même le préciser comment va être gérée la caution. Et en règle générale, et par défaut, euh, Booking te dit la caution, ça va être du liquide. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va te payer en liquide. Bien évidemment, ça, euh, ça ne se fait pas, on ne le fait pas. Et c'est surtout qu'en euh, plus de ça, on ne peut pas automatiser cette partie-là. Ça veut dire qu'en gros, il faut être physiquement présent lors du check-in. Donc, bien évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, tu préviens Booking en amont en leur expliquant que toi, la prise de caution, ce n'est absolument pas en liquide, elle se fera... À travers le système de carte bancaire tu prendras une empreinte pourquoi je te dis ça parce que j'ai eu voilà je connais quelqu'un qui s'est arrivé au booking un petit peu euh, euh, n'était pas d'accord par rapport à la prise de caution qu'avait fait le host par rapport à la prise de carte bancaire dans l'effet à 99% ça fonctionne très très bien mais il suffit que tu un jour tu sois sur un voyageur qui est eh bien tout simplement euh, bah, se plaint ou euh, tout simplement et eh bien euh, contredit donc cette prise de caution par carte bancaire c'est à dire qu'il est tout simplement il manifeste son des accords auprès de la plateforme il y a un risque qu'au booking se retourne contre toi en disant bah effectivement vous n'aviez pas à prendre la carte bancaire du client euh, vous étiez censé prendre la caution avec donc euh, en liquide D'accord. Donc préviens bien la plateforme que toi c'est comme ça que tu vas fonctionner, que tu prendras la carte bancaire du, du client pour et notamment avec Stripe par exemple pour et bien gérer toute cette histoire de caution. Alors là contrairement à Airbnb et bien bien évidemment on ne va pas mettre juste 100 ou 200 euros, on va mettre réellement euh, ce que ça va nous coûter. Euh, si vraiment par exemple je sais pas ils cassaient la télé comme ça a pu m'arriver euh, bah, récemment, ils ont cassé la télé. Bien évidemment si une télé coûte 400 euros, bah il y aura au moins pour 400 euros. Donc mais quand même suffisamment de cautions, peut-être 700 800 900 euros de prise de caution bien entendu en l'informant donc à tes voyageurs et en leur faisant comprendre que tant de toute manière ils n'ont pas saisi leur carte bancaire pour la gestion de la caution et eh bien ils n'auront pas accès derrière à la procédure du check-in et tout ça bien entendu c'est affiché en amont sur la plateforme sur Booking. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, je voulais faire un rappel par rapport à ça pour bien que ça soit clair, parce que c'est vrai que les choses ont beaucoup changé, il y a aussi beaucoup de personnes qui euh, n'ont pas bien forcément compris et c'est pour ça que ça me semblait intéressant de faire cette vidéo sur cette chaîne YouTube pour t'expliquer et que tu comprennes bien le fonctionnement. C'est pour ça aussi que moi j'ai vraiment une préférence par rapport à Airbnb puisque toute cette partie-là est totalement gérée et du coup c'est vrai que ça facilite les choses, euh, même si c'est vrai aussi qu'on prend aussi beaucoup de réservations à travers d'autres plateformes, et qu'être dépendant d'une seule plateforme, ça peut être dangereux dans le futur. Mais moi, c'est vrai que tu le sais, si tu me suis sur cette chaîne, je parle beaucoup d'Airbnb parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec cette plateforme, mais vraiment énormément. Et pour moi, c'est leader sur le marché. C'est pour ça que j'ai vraiment une préférence pour cette plateforme. Voilà. Donc du coup, bien évidemment, Airbnb, Booking, tu as aussi ton site internet. Donc là, c'est la même chose, tu gères la caution en direct, tu as aussi Abritel, tu as aussi Homeway, tu as toutes ces plateformes qui peuvent t'aider au quotidien et eh bien aussi à prendre des réservations. Et généralement, ces plateformes-là ont totalement délégué cette partie-là. C'est-à-dire que c'est à toi de gérer la partie caution. Donc faire super attention. Parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Booking fonctionne comme Airbnb et ne paraît mettre absolument rien. Sauf que le jour où il y a un problème de logement, bah en fait, il n'y a, a aucun moyen de recours. Et là, tu peux, tu que tes yeux, entre guillemets, pour pleurer. Voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la commenter aussi. Si tu as des choses à rajouter par rapport à ça, que j'aurais peut-être oublié ou des erreurs, ça peut arriver aussi. N'hésite pas, donc, bien entendu, à commenter. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. On va se quitter. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao.